Bonjour à tous, dans cette séquence nous allons étudier la cinquième mouture de l'exemple lecteur et écrivain. Alors l'objectif c'est de revoir l'optimisation qu'on a proposée dans la quatrième et précédente version présentée dans une séquence précédente et en fait l'idée c'est qu'on va utiliser une condition donc on aura un peu la même approche que dans la version 4. Euh, L'idée c'est toujours de supprimer l'attente semi active pour les écrivains. Semi-actif parce que eh bien, euh, je suspends un moment puis je réessaye, je suspends un moment puis je réessaye autant que euh, deux fois que je dois le faire avant d'arriver à passer au euh, passage. L'idée étant de se suspendre et de n'être réveillé, pas inutilement pour réessayer, mais uniquement quand il peut se passer quelque chose de positif pour nous, c'est-à-dire qu'une case a été libérée. Alors en fait pour ça on va utiliser une condition et euh, ben, réentrant read -right lock a euh, des conditions comme réentrant lock. La seule chose c'est qu'il faut que vous sachiez que autant il existe des conditions associées au write lock donc vous pouvez en faire mais vous n'avez pas le droit de le faire pour le read lock. Ça c'est très très très important et en particulier euh, si vous faites cet appel là et eh bien vous allez avoir euh, ce type d'exception qui va être levée, c'est une, une runtime exception, c'est une exception de la JVM qui vous dit Ah, ah, j'ai pas le droit de faire ça parce qu'il n'y a pas de condition associée au readlock. Voilà. Donc, regardons le tableau noir qui va être programmé de façon euh, différente. En particulier, en plus de tout ce qu'on avait euh, déjà, il va falloir que euh, je crée et eh bien ici des conditions. Donc, je crée là ici une condition qui s'appelle écriture et qui est, j'applique la, la primitive new condition sur le write lock. Voilà. Après euh, tout le reste, euh, ça ne change pas. Euh, par contre, l'écriture d'un message, euh, elle, va être légèrement euh, revisitée. C'est-à-dire que ici, je fais mon euh, write lock. Donc euh, les choses fonctionnent exactement de la même manière. Simplement c'est un petit peu plus simple puisque si je suis dans la situation où je ne peux pas écrire, je fais simplement un await sur écriture. Point barre. Et à ce moment là je suis suspendu sur écriture. Et finalement vous voyez que euh, la condition elle est associée au right lock mais ce right lock se comporte exactement comme on l'a déjà vu euh, comme un réentrant lock. Alors sur le tableau noir ça va être un petit peu plus compliqué parce que là on a une très très belle illustration de quelque chose qui est impossible. Donc là ici euh, ben, je tente de lire quelque chose et puis bon évidemment si je trouve rien Hop, je dis qu'il n'y a rien pour moi, toujours comme avant. Par contre, si je trouve quelque chose qui est pour moi eh bien j'affecte le destinataire à moins 1, ce qui correspond finalement à libérer une case. Alors là il va falloir que je euh, fasse un signal all. Le signal all se fait sur écriture, écriture condition associée au write lock. Donc je dois le faire au sein, entre un lock et un unlock classique. Alors la chose que je pourrais faire, c'est que je préfère simplement un write -lock, lock, Mais je suis déjà dans un read lock. .lock. Je n'ai pas le droit de faire un, un write lock, .lock si j'ai déjà le read-lock. Parce que ça, ça s'appelle une upgrade, une augmentation des privilèges. Et ça pose un certain nombre. Donc la seule chose que je dois faire, je n'ai pas le choix, je dois perdre ici le verrou en lecture, donc je fais un lock sur le read lock, prendre le verrou en écriture, faire mon signal all, relâcher le verrou en écriture et éventuellement reprendre ici le read lock euh, à cause du finally. On pourrait peut-être arriver à optimiser ça, euh, pas, j'ai pas réfléchi, euh, mais effectivement, je le reprends là simplement pour le relâcher parce que pour être franc, euh, je ne fais plus rien. Okay, sur la structure les choses ont été décidées à ce stade là. Donc voilà ça c'est le point qui est un petit peu particulier et qui est extrêmement intéressant. Euh, vous n'avez pas le choix hein, c est, c est, et ça illustre vraiment le fait que vous ne pouvez pas augmenter votre privilège quand vous avez déjà un verrou en read lock vers le write lock. Alors pourquoi dans les réentrantes read-ride-lock, -read les deux verrous n'ont pas le même statut Parce que ça pose un certain nombre de problèmes d'implémentation et que les choses ne sont pas si simples que ça, en que quelques mécaniques dont on dispose dans Java, et que du coup c'est une solution qui permet de rendre les choses carrées. Donc les write lock peuvent avoir des conditions qui sont associées, et le read-lock quelque part, il est un petit peu dégénéré, vous ne pouvez vous en servir essentiellement que via du synchronizer. Voilà. Alors, en guise de conclusion, ben, on a vu un certain nombre de variantes de l'implémentation de ce problème du lecteur et des écrivains. Euh, Est-ce qu'on pourrait rendre les écritures et les lectures bloquantes Là, ça devient un peu compliqué. Je pense qu'on a intérêt à avoir un moniteur dédié et en particulier, je pense que les réentrant re read lock ne sont pas très adaptés parce qu'on a besoin d'un verrouillage de phase avec cette possibilité d'augmenter, je pense, les privilèges. Bon, mais euh, si vous avez des idées, hein, pour une V6, il n'y a pas de souci. Euh, la terminaison par contre deviendrait extrêmement délicate à gérer parce que les lecteurs, s'ils se bloquent, quand est-ce qu'ils vont tester qu'il n'y a plus d'écrivains et que les messages sont vides. Donc c'est voilà, il va falloir, il euh, y a euh, deux, trois trucs euh, pour lesquels effectivement il faut réfléchir. Je pas dit que c'était impossible, j'ai dit que là, euh, on va dire que ces cinq versions pour l'instant, euh, nous permettent d'illustrer dans le cours un certain nombre de situations et que, eh bien, on va s'arrêter là. Je vous remercie de votre attention. À bientôt